les poumons encore un petit peu encombrés je suis désolée je sors d'une semaine de covid hier yeah. <rire> voilà. pour l'anecdote c'était terrible vraiment j'ai eu le covid que personne ne veut avoir <rire> je suis pas souvent malade mais quand je suis malade je suis malade 100 000 ans <rire> ça m'inquiète Aujourd'hui je suis là pour vous parler manga parce que j'avais envie de vous refaire une petite vidéo. J'ai un vlog en cours mais qui vient juste de commencer donc il va pas sortir tout de suite. J'avais envie de prendre ma caméra puis de vous causer un petit peu et je me suis dit pourquoi pas continuer ma petite série de vidéos sur mes mangas préférés. J'en avais fait une mais il y a longtemps sur le manga Six Alpha, qui est toujours dans ma bibliothèque, ici en bas pardon, il est par là. Et aujourd'hui je vais enchaîner avec un manga mais dont je veux vous parler mais depuis longtemps, je pense depuis le début de ma chaîne, et j'ai déjà dû vous en parler, mais vite fait, dans quelques vidéos. Mais là, il est temps de lui consacrer sa vidéo, parce que vraiment, cette masterpiece le mérite. Je parle du manga de Kim Young Min et Yang yung Il. Je suis désolée pour les prononciations horribles. Match Story. Rien que de prononcer le nom de ce manga. C'est une série en 5 tomes terminée. Je vous montre tous les tomes, parce qu'ils sont trop beaux. Le 2 le 4 et le 5 elle est passée tellement inaperçue au moment où elle est sortie alors que vraiment je vous jure c'est une des séries qui m'a le plus marqué je pense d'un point de vue global en fait scénario, personnage, émotion pour une série courte dans le genre mais waouh quelle expérience je m'en souviens encore hyper bien bon en même temps c'est vrai que je les relis un petit peu une fois par an, mais franchement, c'est une des séries qui m'a le plus marquée, je pense. Je vais vous lire le résumé d'à l'arrière, mais je vous réexpliquerai l'histoire ensuite à ma façon. Aux quatre coins du monde, il existe des antiquités dont la beauté est telle qu'elle donne le vertige, mais gare à celui qui voudra se les approprier, car en elles sommeillent parfois d'étranges créatures démoniaques qui n'attendent qu'une victime innocente pour se réveiller. Regardez-moi cette beauté une fois encore, je vous montre un peu l'arrière aussi. Je vous ferai bien sûr des close-up sur les dessins, parce que c'est un des mangas visuellement pareil, les plus beaux que j'ai vus. Franchement, il y a des planches, mais juste incroyables. Oh, J'en ai ouvert une au pif, mais regardez-moi ça oh, Mais c'est tellement beau Ce manga est un chef-d'oeuvre, et là, je vais vous montrer une des planches que je trouve les plus jolies. Mais oh je ne sais pas si je vous la spoil, parce qu'elle est vraiment incroyable, et en plus, elle fait un petit peu peur. Mais oh Je vous en montre juste un petit bout, genre je vous la montre pas en entier. Voilà. <rire> je vous remonte vite fait les dessins pendant que je suis parce que ça me permet de vous montrer à quel point il y a une vraie force dans, la, dans les émotions qui veulent être transmises par le manga grâce au dessin. Regardez, on veut faire peur, on fait peur. Aussi bien là que là. On veut rendre le personnage triste, et eh ben il va être très triste, il va être terrifié. Voilà, encore une autre planche. Enfin, je pourrais vous en montrer à chaque tome. Il y a un personnage que j'ai souvent essayé de redessiner. Alors, c'est pas celui-là, mais juste regardez-moi ça. Voilà. Vous comprenez de quoi je parle maintenant. Dans un style un peu plus différent. Pff, non, mais ce manga, les amis, je vous jure. Mais ça fait 100 000 ans que je vais vous le montrer. <rire> je l'ai tellement. Allez, encore une petite planche de tristesse pleine de force. Bref. Je vais arrêter. De quoi ça parle Parce que là, le petit résumé que je vous ai lu, c'est plus du teasing qu'autre chose. On est dans un univers dans lequel il existe des objets qui peuvent être possédés en fait par des entités démoniaques qu'on appelle les « îles, il me semble. Et en fait, dès qu'un humain rentre en contact avec un de ces objets, eh bien, il est possédé par un esprit, Oui, comme je vous le disais, et... bah c'est pas bien. <rire> La personne devient elle-même démoniaque, voire même n'est plus vraiment elle-même. Et en fait, pour empêcher ce mal de perdurer, il existe des chasseurs d'îles qu'on appelle les chistebihad. Et il se trouve que notre héros, March, est un de ces Shistebihad. Chich Chistebihad. Là, tu vois <rire> Ça c'est la scène d'introduction, bref. Enfin, ce personnage, on le suit dans le premier chapitre, euh, bah, dans une quête on va dire, pour introduire un peu l'histoire et l'univers. Et à partir de là, vous allez découvrir... Qui est March, pourquoi il est devenu Schistebiad et aussi comment, quelle est son histoire et on le voit aussi graviter autour d'autres personnages parce que bien sûr il n'est pas tout seul dans sa quête. Il est notamment accompagné d'un espèce de gros balourd euh, un petit peu attachant qui ressemble un peu au cuisinier là dans Black Butler, voilà. D'un autre personnage qui est. Ah, mon crush, Rodin, qui est un antiquaire en fait qui vend des objets rares, voire d'anciens objets possédés par des îles et qui est. Magnifique On va dire qu'en tant que commerçant, s'il peut profiter de la naïveté de certaines personnes, il va le faire, voilà. Bon là, on le voit pas très très bien, mais il est trop beau, vraiment. Par ailleurs, j'ai retrouvé le personnage dont je voulais vous montrer le design au tout début. Non mais les gars, je recommande, je vous montre des pages comme ça au pif, mais je vous jure que ce manga, il me tue. Elle est trop trop choupette. Et pour vous remontrer une dernière fois un peu à quel point les émotions dans ce manga sont bien dessinés. ben voilà une fois encore <rire> bon et j'ai oublié de vous montrer la queen la chef, la, la best girl de ce manga qui est un petit peu la chef de cette petite bande et qu'on peut voir derrière en gros là je ne sais plus comment elle s'appelle ah euh, Jake, elle s'appelle Jake et vraiment elle est incroyable, elle ressemble de ouf à la sorcière dans euh, le château ambulant ou Shihiro ou les deux. Je crois qu'il y a un personnage qui ressemble à ça dans deux films de Miyazaki. Regardez, elle est là. Elle est incroyable, vraiment cette femme. On ne peut que l'adorer. Et Rodin là, voilà Rodin. Il est un peu plus beau là, n'est-ce pas Ah <rire> Oh mon dieu, je suis une fan girl de base, c'est terrible. A partir de là, on va rentrer dans un univers mais qui arrive à mélanger des genres mais d'une manière. Voilà, j'ai pas de mots à quel point ce manga, il a des planches honnêtement qui sont terrifiantes, qui sont même gore parce qu'en en fait on va vite découvrir que March a un passé relativement spécial et vachement trash. Et c'est dessiné avec une force et genre, les personnages qui sont censés être glauques, ils sont bien glauques. Il y a vraiment pas mal de trucs horribles dans ce manga. Je vous montre sans trop vous montrer pour pas choquer les âmes sensibles. Mais en même temps, je pense que c'est un des mangas les plus poétiques et les plus touchants que j'ai lu de ma vie. Mais je vous jure, on est dans un pur conte horrifico-gothico-romantique. C'est vraiment un gros gros mélange des trois. C'est aussi terrifiant que beau et émouvant. Au début, je dirais dans les deux premiers tomes, en fait, vous avez, on va dire, un peu une histoire par chapitre. Et en même temps, bah, on voit dans chaque chapitre qu'il y a un lien entre les personnages qui reviennent souvent, etc. Ensuite à partir du tome 3 je crois on commence à aller sur une ou deux histoires qui sont un peu plus filaires et qui concernent un peu plus les personnages principaux mais au tout début on a vraiment une petite histoire on va dire par chapitre et j'ai jamais lu un manga dans lequel ce format est aussi efficace parce que chaque histoire je vous jure dans les premiers tomes elle a réussi à m'émouvoir et à me toucher alors que vraiment ça dure un chapitre. T'as pas le temps en un chapitre. Déjà en un one shot des fois t'as pas le temps de t'attacher au personnage et tout ça. Mais là je vous jure que c'est d'une telle force, d'une telle poésie, d'une telle beauté à chaque fois que... J'ai toujours été transportée par les histoires ou les personnages et pff, je vous jure que je m'en souviens encore de la plupart et vraiment je pense juste que j'adore les trucs gothiques et, et beaux en même temps. Je pense que c'est une de mes vibes préférées. Et là, je suis tellement, on est tellement servi avec ce manga, donc je crois que je vais vous montrer toutes les planches à force. Mais c'est une œuvre d'art, franchement. Et puis les personnages principaux ont fini par s'y attacher petit à petit, forcément. Notamment March, qui pour moi est un de mes personnages de manga préférés. Et j'essaye de rester vague parce qu'il y a un, un plot twist qui arrive. Mais bon, c'est pas genre le truc sur lequel repose la série. Hein, mais en fait, on va dire que March cache un secret. Est quand même assez obvious, mine de rien. Mais on finit, je crois que c'est vers la fin du tome 1, hein, qu'on finit par comprendre. Attendez, je vérifie. Ouais, en fait, on connaît ce secret à peu près dès la fin du tome 1. Hein. Mais du coup, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Euh, eh bien, il y a une raison qui va nous être expliquée au fil du tome. Et franchement, mais c'est terriblement romantique et dramatique en même temps. <rire> oh, mes meilleures larmes. Mes meilleures larmes. Ah, j'ai trop envie de vous le dire, je vous jure, mais ah, je sais pas si je vais vous le dire ou pas, parce que là, c'est le moment où vous allez m'en vouloir. Depuis tout à l'heure, je vous fais les éloges d'un manga que je trouve incroyable, mais qui n'est plus dispo. Depuis quelques années déjà, en librairie. Vous ne le trouverez pas en neuf. Et, et, et c'est le moment où je me fais taper. Je suis désolée, mais vraiment, j'étais obligée de vous en parler quand même, parce que ce manga, il mérite tellement plus de visibilité et de reconnaissance. Je vais essayer de développer un petit peu, mais juste en vous teasant sans, balancer comme ça des gros spoilers, mais c'est vraiment juste pour vous donner... Un petit peu l'envie, voilà, peut-être vous intriguer. En gros, March, dans cette histoire, va lier un lien particulier avec un des trois autres personnages. Sauf qu'il s'avère que March doit tout faire pour empêcher, on va dire, ce lien de grandir ou d'exister, parce que ça pourrait mettre sa propre vie en danger, et aussi un petit peu le, les autres. Et quand vous allez découvrir le passé de March, avec tout ce qui est arrivé, avec sa sœur, les... oh, c'est sanglant, c'est tragique, mais... Il y a une beauté dans ce manga que je ne m'explique pas, c'est vraiment incroyable. Parce qu'au milieu de toute cette horreur, il y a quand même l'amour qui prédomine, notamment entre les, les quatre personnages principaux. Aussi bien entre eux, mais aussi chacun, ils ont leur, leur histoire et leur passé qui va vous être expliqué. Et dans toute cette horreur, dans tout ce trash, on a ça, on a cette lumière en fait d'amour et de de sentiments, et il y a aussi cette magnifique poésie dont je vous ai parlé qui est là et qui, qui nous tourmente en, en même temps, qui, qui est magnifique. Je vous remontre encore une planche que je trouve très jolie, voilà, parce que je pense que j'ai pas fini de vous montrer des planches de ce manga. Quand il est sorti, les mangas, c'était déjà un peu installé en France, hein, mais c'était pas encore à la mode, on va dire, comme ça l'est aujourd'hui. C'était encore l'époque où, on, quand on lisait des mangas, on était mal vus, en fait, on était un peu les losers de l'école, un peu les gens un peu bizarres, tu vois. Alors que maintenant, aujourd'hui, les jeunes qui lisent des mangas, c'est normal en fait, c'est limite, si t'en lis pas, t'es un loser, tu vois. Moi, je viens de la génération où on était 5 à 10 à tout péter et à lire des mangas, et on se faisait juger, voilà. Alors qu'en vrai, on était les précurseurs, les gars, voilà. Regardez, oh là là. Rodinouné Encore une très jolie planche qu'on voit March au bord des larmes, voilà, et ça c'est l'autre personnage un peu balourd dont je vous parlais. Ah les gars, je vous jure, j'ai encore envie de vous en parler, mais je pense que j'ai fait le tour, hein, parce qu'après ce serait vous... <rire> ce serait vous spoiler. 5 tomes, Panini. Si vous tombez dessus par chance sur Le Bon Coin, sur Vinted, en magasin d'occasion, ou je ne sais quoi, foncez. Je pense que vous avez une chance de les trouver pour pas trop cher, puisque c'est pas des mangas qui ont une grosse cote, je pense, vu qu'ils sont pas forcément hyper demandés, ou qu'ils n'ont pas eu genre un succès de ouf. Euh, je pense que vous pouvez les trouver pour pas cher, ou alors peut-être en bibliothèque, mais si vous avez l'occasion de les lire... Âme sensible, c'est par compte attention, pas avant 13-14 ans, voilà. Mais sinon, vraiment, waouh, ça reste un de mes mangas, je vous dis, je me répète, mais ça reste un de mes mangas préférés de tous les temps, un des plus beaux que j'ai lu, euh, et quand je dis beau, c'est même dans son horreur et dans ses... En fait, dans tout ce qu'il décrit, il arrive à être beau, peu importe le registre. C'est un manga rempli d'émotions, de beauté, de poésie, mais aussi d'horreur et de macabre. Bien sûr, j'aimerais... Pouvoir vous dire que je garde l'espoir qu'un jour il soit réimprimé, mais franchement, vu que le succès a été loupé, euh, je pense qu'ils ne réimprimeront jamais, malheureusement. Même si j'en rêve, hein, honnêtement. <rire> mais euh, non, voilà. Essayez de trouver d'occasion de le lire en bibliothèque ou autre, vraiment. Si vous aimez les mangas de type Black Butler, euh, Rosen Maiden, euh, voilà. Toutes ces ambiances un petit peu gothiques et en même temps un côté un peu poétique et quand même touchant. Il y a beaucoup d'horreur dans ce manga mais après c'est pas un manga qui est pensé pour être terrifié. Moi je pense que... Son but premier, c'est, comme je vous ai dit, son aspect plutôt poétique et touchant. Mais en tout cas, c'est une horreur qui est magnifiquement dessinée, magnifiquement mise en scène. Donc si vous aimez, voilà l'horreur un peu gothique comme ça. Bref, je j'arrête de vous en parler là. Et puis, euh, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie. Parce que franchement, je vous jure, j'aime tellement ce manga. Si quelqu'un l'a lu, s'il vous plaît, venez. Il faut qu'on en parle. Venez sur Instagram, venez sur Twitter, n'importe, en commentaire, mais venez. Je vous attends s'il vous plaît Du coup je vais vous laisser là je pense Je vais monter cette petite vidéo pour qu'elle sorte dans l'après-midi Allez je vous fais plein de gros bisous Et puis bah, j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne Pour de prochaines vidéos Ciao